La cantine, ce n'est pas seulement un lieu de restauration pour les élèves, c'est aussi un lieu d'apprentissage de l'équilibre alimentaire, de la vie en collectivité et des bonnes habitudes environnementales. Mais notre cantine est bien plus que cela, c'est une cantine traditionnelle et une caisse d'épargne. Contrairement aux autres cantines et aux banques classiques, notre cantine est une solution d'épargne sûre et rentable pour tous. Vous pouvez y déposer votre argent, quel que soit le montant et la durée, et bénéficier de taux d'intérêt attractifs. Nous nous concentrons uniquement sur l'épargne, afin de vous offrir un service de qualité et des avantages financiers que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Notre équipe est dévouée pour vous offrir le meilleur service possible, et nous nous engageons à vous satisfaire pleinement. N'attendez plus pour en savoir plus sur notre cantine traditionnelle et notre solution d'épargne unique. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations. Chez Awast 99, nous sommes fiers de proposer une solution d'épargne sûre, rentable et innovante. Alors, pourquoi ne pas rejoindre la famille Awast 99 dès maintenant